Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien. On skate Park de crawl, tout près de Grenoble. L'idée de cette vidéo, ça va être de changer des pièces de la trottinette du Mini BMX, je vais les mettre peut-être sur le street trial, faire des mix. Avant de tout démonter, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai fait avec le street trial. Vous l'avez vu. Maintenant, sur mes postes je roule avec le street trial. C'est un peu un remix du trial et du BMX. Ça fait deux mois vraiment que je suis à fond là-dedans, donc euh, je commence à prendre quelques tricks. Je vais vous montrer ça. Yes, Wouah, ça va Putain en vrai je me suis fait peur là Bon ça s'est terminé plus vite que prévu Le front de fibre je me suis peut-être un petit peu emballé Mais marquez dans les commentaires si vous voulez que je revienne sur ce lieu Et que je le rentre, on mettra plus de tapis On mettra plus de sécurité pour le lancer en sécurité Et j'irai le retenter Un maximum de pouces bleu et je le retente Bon du coup on va tenter des modifs là dessus Ce que j'ai envie de faire, je vais essayer Genre guidon de trotte sur le mini bmx je vais enlever la potence de celui-là hop là on verra ce qu'on en fait de ce guidon tout à l'heure peut-être qu'on va faire un troc là pour commencer ça, ça part c'est Avec... un truc bienvenue sur monster garage <rire> vas-y est-ce que ça rentre c'est un peu de Justin je sais pas si ça va rentrer <rire> ouais il y a moyen je dis vas-y il y a moyen non, en vrai, je vais perdre le guidon là, c'est pas possible. Non, tu y serres dessus après. Mais je peux pas le faire ici. Si, si mais tu sers le collier de serrage. Ça tient comme non, ça, sur pas Bon Il y aura peut-être un peu de jeu. Pas très bien fixé, mais. Ça devrait le faire. Donc, je resserre le jeu direction là et c'est bon. Et mettre le guidon droit aussi, tant qu'à faire. Là, je vais bien y serrer. Je sais pas pourquoi, je sens à tout moment ça va partir le guidon. Je vais le perdre en route. Ça sent mal cette histoire. Là. Après le front de flip raté, on oh, va avoir la trottinette ratée. En vrai, ça marche. hein Allez, ça tient. Champion Champion Je <rire> l'ai dans le ventre le guidon, genre. Oh. Ça tient Attends, Je tente 2-3 trucs pour le guidon là, hein, pour s'il tombe pas. Parce qu'on s'en va dans le skatepark. Je, je suis... C'est mieux en plus. Vas-y, tranquille pour tester le machin. Je fais juste le plan incliné là-bas là. Oh plus dur là Genre rouler sur la bordure et remonter là-bas. Oh la galère no. oh Putain c'est galère En vrai il y a un petit décalage là c'est chaud là. Ah Nope Je le fais de l'autre côté Là au moins je suis de face. Allez le challenge, premier challenge du jour. Ah Nope Ce qui est trop chaud avec ce vélo en fait c'est que déjà t'as les pieds qui sont à ras-le-sol et en plus j'ai le guidon. Genre je peux pas bouger. Il est dans mon ventre, j'arrive pas à bouger le truc. Woo. oh, oh. oh la montée Allez ah, c'est bon celui-là il est validé. On va voir le franchissement un peu, tiens, petite marche là-bas. Yes. Ah. <rire> c'est tellement chaud. On constate légèrement du jeu maintenant. C'est pas grave, le guidon il tient toujours. Plus dur, sauter celui-là. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. T'as quoi comme mode défi Les marches là-bas, non Les marches tu Avec fais les deux, es tranquille. Vas-y, j'essaye. Mais <rire> descendre, hein, pas les monter. Euh Les deux. Ah ouais. Vas-y, pour commencer, on fait celle-là, ouais. Oh, oh, oh, oh, oh, oui. Et là, ça trichait, là. Moi, je vais en sautant. Ah, en sautant. Ouais. C'est malade toi. Vas-y, mais je vais mourir, hein. Deux, deux. <rire> Champion. <rire> ouais, si tu vois ma tête en l'air, je devais. T'es être... <rire> monté maintenant Celle-là, vas-y. Vas-y. Je pense pas y arriver, je suis trop bas Moi, de tu dois monter et les deux, là. vas pas de frein, oublie pas, pas de frein là-dessus. une figure de baisse hein, j'ai fait ça. Hop. Ouais, là comme ça c'est pesable, à part j'ai pas de faim. Oui Ok, 2, 3, 4, 5, allez no. T'as un deuxième essai. ok, sympa. Let's go 1, 2, 3, 4... Ok, j'ai la technique. 5, ah, yeah. je te les descends. Là Là tu te tué là Ouais, y'a moyen ouais. Ah. Oh putain, oh putain non. je fais que tomber aujourd'hui. Allez on va trouver un nouveau mix. Un petit slide d'abord. J'aimerais bien genre slider là comme ça là. Tu vois la petite barre là Ouais, slider. Bah, T'as tout compris Dans l'autre sens déjà tranquille. Allez y'a rien là. Ah bah, y'a rien mais avec ce vélo là. <rire> proportionnellement au vélo. En fait, il faudrait que je saute pédale. Je vais faire comme ça, pédale et pégou. Voilà. C'est le Réal, je te fais le suivant même. J'ai compris. Allez, allez, allez c est non Pas mal, hein Ouais oh. C'est pas pire, hein Ce que je vais essayer, c'est de mettre euh, le guidon de BMX sur la trotte Je sais que Scoot de Street avait déjà essayé, j'ai envie de voir ce que ça donne. On va le faire rapido, parce qu'il a déjà fait. Et après, j'essaierai avec le Street Trial de faire quelques motifs. Vas-y, let's go Je vais mettre la petite bague ici. Et sirouille, et pourquoi, là Team euh, Mantalo <rire> Est-ce qu'il y a des gars de Team Mantalo aussi, là <rire> Mantalo ou fraise, toi <rire> euh, Mantalo Mantalo, hein <rire> Ah je vais le mettre au plus haut, regarde comme ça. Je vais le mettre là où je le serre bien. Les BTR. Après serre-y bien. Ouais, c'est la bloc là. Déjà que la trottinette était trop petite. Moi ouais, ouais, grand... je te lance un défi, tu dois faire un tel whip. <rire> ouais d'accord. Ça j'y arrive pas normalement. Et je vais as... Faire quelque chose mais je sais pas quoi. Et en vrai c'est ça a de la gueule, hein. Je crois que ça tient. Tu verrais pas faire ça genre sur un... VTT de descente non. Genre si y a un maximum de pouces bleus, viens <rire> on fait une modif sur le vélo de descente et on fait une piste noire avec des modifs comme ça. Genre on fait la piste noire. On fout un guidon de trottiner sur l'enduro. Et on essaye. Là, la communauté, il va falloir être fort. Hein. Maximum bon. de pouces bleus et de commentaires. Combien de pouces bleus Combien t'en veux Alors, On va être sympa parce que j'ai envie de le faire. Genre un truc genre 30 000... 40 000, allez. 40 000. Parce que là, je prends un peu des risques. En vrai, 40 000... Si y a une couche <rire> dans une piste de descente. 40 000 pouces bleus, je fais une modif sur mon VTT de descente. Et je pars avec une modif là-dedans. Avec ce guidon, on tu dis. Non, genre le guidon de la trotte. Bah marquez dans les commentaires. Avec ce guidon, celui de la trotte, un autre, une modif que vous avez en tête. Ce serait énorme. Ça de retenir. Voilà, impeccable. Ça dit quoi Pas mal en vrai. Un peu en avant par contre On oui se croirait genre sur un, un truc de aérodynamique C'est genre pour un maximum de speed et Tu veux que je fasse quoi avec Euh déjà un petit saut Eh hey, c'est pas pire hein Là saut, saut du quarter là oh. Je suis où on va skatepark Vas-y Non, non, je veux que tu montes, tu fasses le tour Et que tu sautes la balle Je vais essayer de monter Tranquille Hop hop Ok ça c'est validé. Non. Non Pourquoi Bah, t'as mis le pied là Sortie 3-6 du plan incliné là-bas. Je te suis. Oh. Vas-y, plus chaud, J'essaie de monter là. Et surtout, c'est la descente. Plan incliné, la descente, et sauter. Ah ouais... <rire> Hop oh. Déjà celui-là. Je l'artiste. Oh, c'est chaud, j'essaye dans le bol là. Ouais, euh, déjà celle-là, déjà celle-là. Ah. Celle-là, ouais. celle elle est déjà pas mal. Ah, parce que celle-là, elle est un peu raide, quoi. Et... ça marche bien non Vas-y ça se fait. Ah, c'est chaud. Oh, là, oh. Bon, la C'est pour la trottinette, je pense qu'on l'a rincé, non Tu vois d'autres trucs ou pas Bon euh, bof hein. En fait t'es vite limité quoi, c'est ça le truc. Mais ouais. Mais maintenant j'ai envie de faire un truc avec mon street trial Je sais pas si c'est possible, j'ai envie d'inverser le cadre. Genre, la fourche elle serait là et le guidon elle serait là. Et moi je conduis à l'envers. Mmh. On va voir là-bas. Tu penses c'est possible ou pas On va essayer. Hein. Ça va falloir bricoler. Bon, là du coup, tu fais quoi En fait, j'aimerais ah. mettre ma fourche ici et ma potence ici. Et le mettre à l'envers le vélo. Seulement, j'ai ma durite qui passe à l'intérieur. Donc, je suis ouais. un peu embêté là. Du coup, faut que je déconnecte mon frein. potentiellement de l'huile qui va couler partout. Et après, normalement, ça serait jouable. Faire attention que ça coule pas sur les plaquettes. Ah ouais. La durite. Là. Ouais, je m'en vais plein les mains. Ça va. Là, je le mets à l'envers. De le quoi le vélo <rire> je suis en train de pourrir Joue du métier Je mets ça là c'est bon En vrai je pense qu'on va y arriver T'imagines le truc T'imagines le truc d'ailleurs ah Ouais je un trial <rire> Ouais en vrai Voilà Oh oui Et en plus je garde les freins donc ça c'est bon C'est pas Pour pédaler du coup ça sera à l'envers non Ah oui bah oui Normalement j'appuie Eh oui Oh putain ça va être horrible ah ouais. Aurélien noir révolutionne le vélo C'est ça voilà Là je serre la potence en même temps je vous fais un petit tuto mécanique Pour serrer votre potence donc euh, là il faut serrer Ici et ensuite mettre la potence droite et ensuite serrer votre potence. Ça on sert pour pas qu'il de jeu. <rire> voilà. maman mia, c'est horrible. Regardez la position que je vais avoir déjà quand je vais être sur le vélo. Ah ouais. Par contre, je pourrais aller que en marche arrière. Oh, oh non. Et je peux pas aller en avant en fait. Faut que je pédale. Chut, pour que ça fasse une roue libre. Mais regarde la position. <rire> Il y a ah ouais. <rire> oh. Un cafard. Hey, Ouais ah Oui Ouais Ouais Allez Allez yeah. tu dois tourner sur la roue arrière. Non, oh putain Ah oui Attends, ah, ok vas ah, Ok oh, Complexe Oh c'est trop chelou Je crois que j'arrive à faire le tour là déjà, petit tour Je peux pas faire de figure avec, c'est pas possible Ah Ah Oh putain et voilà. Par ah, je peux pas pédaler là, ça fait rien. Et là tu simules là <rire> Tu pédales <rire> dans le vide ouais, Je peux pas. si attends, c'est cette un. Je vais en arrière en fait. Ok. Je ah, vais essayer de pédaler en marche arrière. Allez, allez, <rire> ouais, ouais. <rire> essaye, moi je te lance un défi moi. Tu vois la petite borne là Ok Tu dois aller jusqu'au trait là à peu près. Allez go Ouais. Je repars dans le start <rire> Ah voilà j'ai compris Ok c'est bon ah, J'avais le truc Attends j'ai le truc J'ai le, le truc Je vais pouvoir faire les bosses. Vas-y vas-y Là je m'habitue 5 minutes Le gros défi c'est de faire ces bosses là Vas-y ça marche Voilà faut faire, euh, pour un peu d'entraînement T'as 5, sur... 5 minutes d'échauffement 5 minutes Je vais déjà prendre un petit peu de vitesse et le faire à, à l'endroit Tu veux que je te pousse Vas-y voilà c'est bon je vais ah, ça va passer ah Il est chaud Roi ouais, arrière ouais, roi ouais. arrière ouais. Ok le trialiste Oh, c'est trop chouette Je pars en arrière Et on va voir si j'arrive à l'envers, vraiment à l'envers mmh, Je pense que pas ça passe Moi j'ai des doutes Ok Ouais pas mal Pas mal Pas mal vas-y On a pas un, dit la technique un, un, un, un, un. Ouais ouais Ouais ouais Attends je repars là <rire> Ah bah non <rire> oh, oh merde, ça trop a complexe, trop dur, faut que je m'entraîne Oh là oui, y'a pas de sel, c'est vrai J'abandonne, celui-là il est trop dur, on va aller au skatepark, on va tenter 2-3 trucs là. On va voir si on peut descendre les escaliers et sauter, je suis pas sûr mais on va voir Les escaliers, bof hein Bof, hein. je sais pas si c'est fait pour hein. Roulez là, je vais te faire une technique, tu verras, jamais vu au monde Je roule jusque là-bas, j'arrive jusqu'aux escaliers Regarde ça Ok un, un, un, un, un, un. Ouh là. On arrive, on y arrive on, Ouh là arrive. Là. on y arrive, on y arrive On y arrive On y arrive Oh il y avait quelque chose là, Je crois que je peux monter <rire> Oh il y avait de ça en vrai <rire> Quelque chose c'est qu'il faut jamais s'arrêter de péaler, sinon tu repars en arrière Oh oui Et voilà <rire> oh, L'artiste C'est bon Tout à l'heure tu étais en horaire, ça, ça passe ou quoi Tu veux que je descende un truc Ouais, en descendant Genre celui-là allez, allez Allez Allez Allez, allez. allez. Oh. Oh. C'est bon, validé, validé c'est validé là. La petite mentale. Bon, c'est à vous de me dire dans les commentaires vous avez préféré lequel Est-ce que vous avez préféré le trial inversé, la trottinette avec le guidon de BMX ou le mini BMX avec le guidon de trottinette Lequel vous aurez aimé euh, essayer dans cette vidéo Comme d'hab, pensez au pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les gars